La ville, ce désert de béton où j'air ai sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie ou à ma survie. Tête de pruno je vais dégommer le prince de la mouquette. Je vais le dégommer. Mais fais pas ta pige. Je vais le défoncer en un coup. Je vais le défoncer. Je vais le défoncer en un coup. Je vais le défoncer. Je vais le dégommer. Prince de la mouquette, je vais te. Euh. Tiens, mais qui voilà Karate Boy qui débarque en plein milieu du goûter mensuel de tous les méchants de la Terre. Mais viens, assieds-toi, prends une chaise, on te cassera la gueule après le dessert. <rire> ah non non non, mais je repasserai, hein, j'avais pas prévenu, donc ça se fait trop pas. Hein, je suis désolé, je, je repasserai. Empêche-le de partir les frères bosse. Oh, me voilà dans une belle trappe Je vais enfin finir avec toi Karate Boy, et nous sommes tous très contents, n'est-ce pas AMIRAL LA Tu sais Karate Boy, si on était dans un film de série B, j'enverrais les méchants un par un pour te combattre, et si tu arrivais à les battre, j'enverrais l'adjudant Sunshine contre toi, et si tu arrivais à le battre, ce qui m'étonnerait, tu pourrais enfin te mesurer à moi et mon doigt de la mort mais ici, Karate Boy, on n'est pas dans un film de série B, non, on est dans la vraie vie. C'est de la vie post-apocalyptique ici. Alors on va tous t'attaquer en même temps, parce qu'il n'y a plus de race humaine, alors on n'a pas de race. allez Le bordel, faut de la hiérarchisation. Alors, on va faire comme ça les méchants à qui on n'a pas donné de nom en premier, ensuite les frères la bosse, ensuite la frousse, ensuite Sunshine, et ensuite moi. Allez, en file indienne, allez, en file indienne. Donc, mais okay. comment vais-je bon. pouvoir battre autant d'ennemis Oh, mais mince, l'oracle. Dis-moi ce que tu dis toujours à la fin de tes phrases Mais fais pas tes Non, là, ce que tu viens de dire, là oui, Bob. Ah. Le point faible de l'ennemi, c'est le lobe Oh, mais oui, le lobe des oreilles C'est complètement logique Pourquoi j'avais pas pensé Ah Le lobe de l'oreille, mais pourquoi j'avais pas pensé avant Ça le butant ah. J'étais allé faire pipi Ah, ah. ah. ah. Ah ah oh mon dieu, Stéphane! Stéphane, réveille-toi! Ah oh Alors, ça, c'est inattendu! Oh mon dieu! Stéphane! Oh mon dieu! J'en connais un qui va sentir fort la mort! Un arbre magique en suppos, peut-être! <rire> à nous deux, Sunshine! Non! Tu ne tueras pas mon âme-sœur! Ton prochain ennemi, c'est moi! Fuis, Sunshine! Fuis! Va où tu sais! Où tu sais Ben non, je sais pas, tu m'as dit, c'est pas. Je... si Où tu sais Non, je sais pas, qu'est-ce Ou qu si. Si Va Va Où tu sais Vas-y Où tu sais Casse-toi Casse-toi Casse-toi Un nous deux, prince de Médon Ah J'espère que vous faites le service après-vente Non, parce que le bras droit du chef, il marche plus, là <rire> C'est Ha! Je suis super joyeuse de te voir, Max Où étais-tu J'ai accompli mon destin, Karate Boy J'ai unifié les tribus J'ai même une armée de 28 hommes qui m'attend en bas de cette tour Alors tremble <rire> Tremble, prince de la mouquette Ton règne est fini Mais d'ailleurs... Tu n'es plus prince de rien du tout, prince de la mouquette <rire> <rire> Très bien Alors appelez-moi Mouquette Mouquette Je te tue, et après je t'embrasse, Max Un nous deux, Mouquette <rire> Bon sang Le prince de la mouquette vient de cacher ses lobes d'oreilles avec sa ceinture Il est donc virtuellement immortel oh À nous deux, Mouquette <rire> Le doigt de la mort Le doigt de, doigt mort. de la mort De la mort, le doigt de la mort, oui. Ah ah ah Dans le mille, Karate Boy est désormais l'homme le plus fort de la terre. Bah, J'ai plus rien à dire en fait. Alors Max, on le fait ce petit roi Eh <rire> <rire> <rire> si Karaté Boy, tu as tous les méchants de la Terre grâce à sa force karaté. Et la belle Max, reine des Amazones, lui donna un enfant qu'ils nommèrent en signe de reconstruction de l'humanité, Adam et Ève. Un prénom bien lourd de sens pour un petit garçon. Il allait devenir le roi des hommes. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, t'as fini Ouais. Tu m'as donné un rôle de méchant. Ah bah oui. Cool. J'ai super hâte de lire. Tu apportes ça Alors, j'amène aussi le costume auquel j'ai pensé pour que tu vois un petit peu ce que j'ai en tête. Ok, je t'attends.